J'espère que vous allez bien ah, Bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça sera une vidéo haul Je vous présenter des articles que j'ai acheté On va commencer avec Bershka, avec lieu. pourquoi pas J'ai fait beaucoup d'achats pantalon Parce que voilà, j'avais besoin de pantalon Mais je me rends maintenant compte que j'ai aussi besoin de haut J'ai acheté ce jeans Bershka, vous voyez, bleu Paille haute Très très beau voilà, rien à dire. Moi, j'aime beaucoup leurs pantalons, vraiment. Par contre, les poches de leurs pantalons, il y a un problème. Ça ne me plaît pas. À cause d'un pantalon Bershka, j'ai perdu mon téléphone. Oui. Donc, voilà, jeans 20 euros. Je vous le conseille, les jeans basiques, quoi. Taille haute, très, très bien chez Berchka. Ensuite, mon coup de cœur. Ce pantalon qui fait un peu choking, mais tu peux le mettre classe. Voilà. Comme ça, il est noir resserré en bas 5 euros il m'avait coûté, je l'ai pris en S canon t'es à l'aise dedans, moi c'est vraiment devenu mon pantalon coup de coeur jeu le pipe merveille ensuite euh, ben je fais au hasard en fait, hein. on va dire je fais au hasard je prends les vêtements et c'est bon parce que... mais je vous dis à chaque fois le nom des magasin là c'est chez Pinky. Pinky maintenant je vais un tout tenir cette blouse qui m'a coûté 10 euros Là, voilà, je l'ai mise à l'envers. Je la mets à l'endroit. Blouse transparente. Voilà. Tac. Hyper large. Tu te sens à l'aise dedans. élastique, rien à dire. Moi, j'adore. Ensuite, toujours chez Pinky. qui coûtait à la base 45 euros. 99. Je n'aurais jamais acheté à ce prix-là. Je l'ai eu à 7 euros. Voilà. Espèce de cardigan. Hyper large. Je l'ai pris en taille M. Avec cette espèce de ceinture derrière là, t'as l'impression que tu vas faire du karaté. Je ne sais pas comment je vais le porter, mais je le verrai bien sûrement avec un basique à l'intérieur et un pantalon noir simple. Pas le temps, le train. Avec quel magasin cette fois Il y a des vêtements que je n'ai même pas encore portés parce que voilà, c'est un peu, je suis un peu en mode bad, là, tout là, je ne sors pas trop, qui sait. HK chemise en carreau en carreau, à carreaux chemise en carreau rouge taille M, elle est longue. Je pensais qu'elle allait être un peu plus courte, très, très, très, très, me paraît très bien. Je ne l'ai pas encore testé envers AV1. Primark, ça, ce haut là, hyper et euh, etc., hyper échancré sur les côtés noir et blanc, très, très beau. Je l'ai acheté à 2 euros. Euh, comment vous dire que chez Primark il faut, faut, faut vraiment chercher surtout Primark de BX il faut chercher, si tu veux un article, trouver la perle rare ou, les... voilà, il faut chercher mais ce que j'aime bien c'est que c'est hyper échancré sur les côtés où, là, là c'est sexy quoi, et euh, voilà, chez Primark à 5 euros un, euh, comment elle appelle ça body euh, qui est dégueulasse j'ai apporté des trucs mais il est dégueulasse, je ne vais même pas vous le montrer vite fait je vous montre voilà, tu vois le body, il est comme ça body simple quoi, rose pâle il est bien chez les chinois jeans pas trop stretch mais ça va 34 j'ai pris, je, je fais du 36 hein. vous des fois, j'ai l'impression que je fais du 38 parce que surtout les jeans, Bershka, t'as l'impression que t'es grosse il est basique c'est un kaki oh my god, un kaki foncé Tac qui foncé, il est bien, voilà. Je ne l'ai pas encore porté non plus, J'ai pas eu l'occasion. Je l'avais acheté à 5 euros. Non, 10 euros. Ensuite, chez Bershka, je vous ai dit, j'ai acheté pour 120 euros de jeans. Encore un jeans. Celui-là, je l'ai porté. Et il est bien sale. Et je vais le mettre à Taille haute. Troué sur les côtés. Voilà. Troué sur les côtés. troué sur les genoux. Euh, J'aime bien, j'aime bien. Mais voyez, il est sale quand je vous dis qu'il est sale. Regardez, pas bien. Hein? 20 euros. Un autre jeans que j'ai acheté, toujours chez Bershka. Je crois que ça, c'est un, un basique. Kaki clair, euh, les poches sur le côté. est 36. Et c'est le jeans du crime. C'est ce jeans qui m'a fait perdre mon téléphone, les gars. Donc voilà, je me suis sentie. Euh, ben, je suis le train. Je m'achetais un 33, 10, 25 voilà. Donc voilà, je vous disais jeans 20, 20, 20 ou 25, 20 euros. Euh, il est bien malgré tout, il est bien. Il me sert un peu mais il est bien. Ça. Vous voyez j'ai encore l'étiquette de train. Voilà jeans noir taille haute, 17 ,99 euros j'ai acheté. Euh, déchiré au genou encore. Voilà sur les genoux. Taille haute. Ouf. Il a l'air bien, j'aime pas trop la matière, mais ça va, parce que c'est pas le genre de matière qui me, qui me rend justice. Et ensuite, dernier achat, sur, euh, bah, toujours sur le site de Bershka, voilà. c'est des chaussures euh, en dentelle, que j'ai payé 15 euros ou 13 euros. Ils Écoute à la, à la base 25,99 euros. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des thumbs up, vous abonner à ma chaîne, ça me fait trop plaisir d'avoir des nouveaux abonnés, je vous remercie d'ailleurs, euh, je vous fais de gros bisous, le train, donc voilà, je vous remercie des abonnements, ça me fait trop plaisir, n'oubliez pas de commenter, ça me fait plaisir de vous répondre, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo, ciao Oui, mais je grandis, oui, je rentre à la fac, l'université, pour